Alors c'est quoi le Learning Analytics L'intérêt d'avoir, c'est l'enseignement 2.0 on pourrait dire, l'intérêt d'avoir un certain nombre de dispositifs en particulier des vidéos, c'est qu'on peut voir un petit peu comment la promotion se comporte, parce qu'il y a derrière des mécanismes qui permettent de savoir un petit peu ce qui se passe. Alors ça a un certain nombre de limites, sauf si on utilise des plateformes très très particulières. L'idée c'est pas de vous traquer individuellement, Dieu merci c'est impossible euh, mais euh, c'est en fait d'essayer de voir comment la promotion se comporte et en particulier de voir si certains dispositifs sont utiles. Alors, euh, en gros, l'idée, c'est d'analyser l'apprentissage avec des données, entre guillemets, neutres qui sont issues de votre activité sur les forums et sur le réseau. Hein, et puis, euh, du coup, eh ben, euh, de voir euh, si euh, ce qu'on a mis en place fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder Le nombre de vues on peut regarder la durée de visionnage aussi, euh, et puis euh, une comparaison avec la couverture attendue, ça peut être intéressant, même si euh, dans le cas présent, euh, vous verrez, les choses sont plus compliquées que ça. Alors, regardons la première chose qui est marrante, ça c'est le nombre de vues depuis euh, la veille. Donc en fait, tous les traits ici sont en fait les publications donc, des 9 semaines euh, de cours. Euh, et en fait, vous avez ici la période dite de vacances, alias révision intensive et vous avez ici en plus épais le jour du partiel mais je pense que vous l'auriez deviné une autre caractéristique de cette courbe d'accord, qui est que euh, ici eh ben, on a battu pas mal de records ça c'est le nombre de vues Voilà. donc le nombre total de vues c'est quand même impressionnant il y en a pour 14100 de vues alors ça c'est uniquement les vues restreintes à l'ensemble des vidéos de ce cours il y a d'autres cours qui sont sur ma chaîne YouTube, donc euh, ceux-là, ils ont été écartés, euh, Dieu merci. Donc c'est vraiment le filtre de ce cours-là. Bon, Cela dit, il y a quand même un de vidéos et vous êtes 171 inscrits. Donc vous voyez, on peut quand même attendre que euh, euh, ça donne un certain nombre de choses. Le deuxième qu'on peut regarder qui est amusant, c'est la durée de visionnage quotidien. Sachant que la barre bleue que vous avez ici, ça correspond à peu près à l'équivalent d'un jour. Là, on se compte en minutes. Ok, donc effectivement, là vous voyez qu'on a quand même pas mal explosé, toujours ce pic-là. Alors ce qui est étonnant, c'est que, alors je pense que euh, on voit qu'au début, beaucoup d'entre vous estiment que les révisions ne sont pas nécessaires. Bon, je ne sais pas, on va, on va revenir là-dessus parce que je vais vous remonter un petit peu euh, des points de vue du terrain. Donc l'idée étant que vous identifiez les points euh, qui sont des euh, faiblesses. Alors, au niveau de la promotion, je ne peux pas faire de retour individuel. Hein. L'objectif, c'est de vous donner un retour euh, global euh, des impressions euh, du terrain, c'est-à-dire de la part de, de mes collègues qui vous ont en TDTP. Et la durée totale, c'est 72 000 et des brouettes minutes. Donc, vous divisez par 60, ça fait quand même un certain nombre de jours. D'accord Donc, très très vite, hein, quand on a une grosse population comme ça, c'est assez impressionnant. Bon évidemment, hein, c'est pas normal de faire des vidéos, des trucs comme ça, mais on n'est pas dans le même cours non plus, euh, ni même sur le même sujet. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que j'ai fait un instantané à 15h40 le jour du partiel. Donc à hein, 15h40 le jour du partiel, ça c'est ce qui s'est passé les deux derniers jours, et ça c'est ce qui se passe la dernière heure. D'accord Donc vous voyez que sur les deux derniers jours ici, on a 1700 vues. Putain vous êtes déchaînés Totalement déchaîné. Alors, sans surprise, si on regarde ici, ça, c'est la correction, le live du corrigé du partiel en 2016 et en 2017 sur lequel vous êtes tombé. Euh, le 2015 vous a échappé, il est un peu planqué, mais il existe aussi. Enfin, il n'est pas sous ce même format. Euh, alors, par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est quand on regarde un peu plus loin, un peu plus loin, vous trouvez euh, ici, la vidéo d'introduction au cours. Je pense que ceux qui sont à regarder la vidéo d'introduction en cours la veille du partiel, c'est un peu tard. Alors, est-ce qu'il y a des effets d'artefacts qui sont que si vous accédez par la playlist et que la playlist démarre automatiquement, c'est ça, j'ai du mal à me rendre compte. Euh, mais, bon, c'est quand même étonnant de la voir euh, si tôt. Il y a, a d'autres vidéos qui sont euh, euh, ici, c'est la vidéo 30, c'est euh, euh, les moniteurs en Java, Des choses. quand même que alors, là aussi, les moniteurs dehors et l'interblocage, on sent que c'est des sujets qui vous ont beaucoup préoccupé à euh, raison d'ailleurs parce que ça a quand même pas mal tourné autour de ça euh, le euh, l'examen voilà alors pas totalement d'étonnement sur, euh, sur ça euh, donc on était bien dans l'attitude d'étudiants qui préparait ici euh, un examen partiel et euh, bon ben bah vous avez manifestement utilisé euh, cette ressource alors par contre euh, il faut qu'on regarde les choses c'est que en ligne Là, on a la totalité des vidéos qui sont vues, donc je vous donne la totalité euh, de, de statistiques jusqu'à euh, samedi dernier. Donc il y a 99 vidéos, c'est-à-dire toutes les vidéos de la partie cours ont été publiées, j'ai juste publié celle-là, hein, puisqu'il nous reste encore un cours, donc on aurait dû être un peu décalé qu'il y a 15 jours qui sera le cours pour les questions. Euh, et il y a grosso modo 966 minutes sur l'ensemble des vidéos. Et euh, vous êtes 171 étudiants, donc en gros on doit attendre pas loin de 17 000 vues, si on fait 171 x 99, d'accord Et si on fait 966 x euh, 171, on doit attendre 165 000 minutes, à peu près. Et là, force est de constater que le compte n'y est pas tout à fait. D'accord C'est que si je compte en visionnage, on est à un peu moins de 44%. Et si je compte par contre en nombre de vues, on y est quasiment. Alors le problème c'est que le nombre de vues, ce qu'on observe, il faut modérer ça avec la durée moyenne de visionnage d'une vidéo, qui est inférieure à la durée de la vidéo. Ça c'est quelque chose qu'on a découvert quand on a mis les cours en ligne, c'est quand vous êtes en amphi, bah, vous vous farciez les deux en amphi, mais quand il y a une vidéo, alors les vidéos ne sont pas trop longues, mais parfois, il hein, faut quand même... Autant on peut découper, mais euh, je, refuse, je refuse de découper. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas découper, on ne peut pas faire moins. Donc il y a quelques vidéos qui sont un peu plus longues. Mais en général, vous ne les regardez pas d'un coup. Après, je n'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Je veux dire que c'est, euh, encore une fois, chacun va à son rythme. Donc ça veut dire que le fait qu'on a un bon taux de couverture ici doit être tempéré par le fait que si vous regardez les vidéos en deux ou trois fois, d'accord Ça ne va pas. Alors il y a aussi une petite perturbation. C'est que depuis... Euh au moins 4 ou 5 semaines, il y a un paquet de vidéos qui sont vues depuis l'Algérie. Et je sais qu'il y a des collègues en Algérie qui réutilisent. Enfin qui utilisent les vidéos de secours, je le sais indirectement. Et donc effectivement, je doute que les étudiants de Sorbonne Université euh, regarde leurs vidéos euh, en faisant un tunnel SSH ou euh, un VPN depuis l'Algérie. Je suis pas sûr qu'en termes de débit, ce soit vraiment rentable. Donc là aussi, euh, probablement qu'on capte des bruits parasites et là, j'arrive pas à les filtrer. Ça. Donc c'est plus compliqué que, que ça. En plus que euh, YouTube a un petit peu déconné sur euh, la gestion de la localisation et il y a des choses qui disparaissent un peu. Donc vous voyez, ça, il faut relativiser un petit peu ces chiffres. Alors, du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut constater ben, Il manque visiblement deux, trois euh, éléments. Euh, et puis, il y a aussi une deuxième, une dernière inconnue. Euh, J'ai fait des essais de téléchargement de vidéos pour voir si ça apparaissait. Certains d'entre vous utilisent peut-être des logiciels pour télécharger les vidéos et les regarder offline dans le métro. Je ne sais pas euh, si c'est le cas ou euh, sans connexion. Euh, et en fait, euh, ça, ça ne semble pas apparaître. Donc, vous voyez, il y a à la fois de l'inconnu en moins, et de l'inconnu, probablement, en plus, à rajouter. Mais ça donne une idée, un échantillon, quand même, euh, de la manière dont vous euh, vous comportez. Oui Alors, je ne sais absolument pas, peut-être, bon, pourquoi pas euh Pourtant, je n'avais pas l'impression d'avoir un débit de voix si lent que ça. <rire> euh, je ne sais pas comment. Il y a plein d'inconnus sur la façon, effectivement, dont euh, les choses sont comptabilisées. Vidéo par vidéo, vous pouvez voir euh, ce qui se passe à un point donné de la vidéo qui a regardé. Alors Après, c'est très bizarre parce que ce n'est pas une descente linéaire. Il y a des points de vidéo où ça remonte. Euh, typiquement, il y a un point qui a l'air un petit peu difficile et on sent que les gens, ils ont regardé, ils ont vu à peu près où c'était, etc. Mais encore une fois, l'intérêt de cet outil-là, c'est que le cours, il est donné, mais il peut données et si vous hésitez sur une partie difficile de revenir dessus après coup il euh, n'y a, a, a pas de souci donc voilà c'est un petit peu compliqué euh, donc de regarder euh, tout ça